Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces deux dernières années, j'ai échoué et j'ai perdu énormément d'argent à travers notamment des choix qui ont engendré des dommages dans certains de mes projets et investissements. Donc, reste bien connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, car je pense que le dernier conseil, et surtout la dernière erreur que j'ai faite, va te permettre d'éviter de faire le même type de choix et d'avoir le même type de mauvais résultats que j'ai pu avoir il y a de cela quelques mois et quelques années. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone -franc, qui traite d'investissement d'immobilier également de mindset. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification et surtout tu likes la vidéo et tu laisses un commentaire. Ça fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux, ici à Douala, au Cameroun, chez Porteum Empire, qui est ma deuxième société qui traite notamment dans tout ce qui est digital, web, etc. Donc tout ce que tu vois sur ma chaîne YouTube, également, c'est ici que tout est déployé, même si on est très actif au Canada. Ces dernières années, j'ai perdu énormément d'argent pour deux raisons que je vais t'évoquer dans cette vidéo. Déjà, je vais t'expliquer un peu quel a été mon parcours très rapidement. Donc moi, ces dernières années, voilà, j'ai eu un parcours classique. J'ai fait des études en management, école de commerce, puis j'ai travaillé dans des cabinets d'audit. En parallèle de ça, je me suis lancé dans l'investissement immobilier, puis j'ai immigré au Canada pour du coup accélérer mes investissements immobiliers. Et en arrivant au Canada, ben, j'ai été très surpris par l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit et surtout l'esprit entrepreneurial. C'est ce qui m'a poussé notamment à créer cette chaîne YouTube-là. Je n'aurais jamais créé cette chaîne YouTube-là en étant en France. Parce que moi, je trouve la mentalité, entre guillemets, francophone, assez limitée en termes d'épanouissement, en termes de prise de décision et même en termes d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que en France, on m'aurait dit, non, mais ça sert à rien un de lancer une chaîne YouTube, tu te crois pour qui Arrivé au Canada, on m'a dit, waouh, tu es quelqu'un qui a voyagé, tu as eu des responses, etc. Quoi de mieux que de partager ton expérience, entre guillemets, ton histoire sur le web, car ça pourrait te permettre d'aider et d'inspirer d'autres personnes. Voilà où on en est aujourd'hui. Une des premières chaînes au Canada francophone, en tout cas en termes d'impact et de nombre de personnes accompagnées. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ces dernières années, j'ai perdu énormément d'argent. Honnêtement, j'ai perdu de l'argent de trois manières. Ça, on le dit, je le dis rarement, c'est que c'est bien beau de raconter des fois ce qui marche. Mais moi, j'aime ai, également raconter ce qui ne marche pas. En fait. J'ai perdu de l'argent de trois manières. Déjà, j'ai perdu de l'argent, notamment via des personnes qui m'ont tout simplement escroqué. Et ça, je trouve ça dommage, c'est que des fois, il y a des personnes qui se disent expertes dans certains domaines. Toi, tu veux t'associer avec ces personnes-là pour les encourager. Tu leur fais confiance et malheureusement, ces personnes-là, la font à longueur que Mais honnêtement, je ne leur en veux pas. Dans le sens où, moi, ça me permet d'apprendre. Pour te raconter la petite histoire, voilà, j'ai eu à confier de l'argent à certaines personnes pour certains types d'investissements. Voilà, j'ai jamais eu de retour, etc. J'ai eu à payer également des services pour des services marketing, pour certains projets dans mon entreprise. Ça n'a pas été livré. Et c'est de forte haussement. On parle notamment de allez, ces deux, trois pertes-là, notamment tout ce qui placement et, et services. Ça va les 100 000 Mais je n'en veux pas à ces personnes -là. Pourquoi Parce que je me dis, tout ou tard, ça va les rattraper. En fait. Tout ou tard, ça va les rattraper. C'est-à-dire que quand tu es professionnel, quand tu t'engages dans quelque chose, tu dois y aller jusqu'au bout. Il n'y a rien de pire que de perdre sa réputation, son respect et son honneur. cest que même moi j'ai eu des problèmes, c'est pas pour autant que je n'ai pas pu honorer mes services ou ce que je devais à certaines personnes. Et ces personnes-là se reconnaîtront parce que c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent. Je ne vous en veux pas parce qu'aujourd'hui, quand tu sais comment faire de l'argent, quand tu es compétent et quand tu as confiance en soi, et surtout quand ce que tu fais ne dépend pas de l'argent, indirectement tu vas faire de l'argent. Donc moi je prends, ça, je prends ça comme le coup de l'apprentissage, mais vous, je vous garantis que ça va être beaucoup plus violent pour vous de la par rapport à la manière dont vous fonctionnez et par rapport à la manière dont vous traitez les personnes, ok Mais j'ai eu à perdre à peu près 100 000 dollars de cette manière -là. et j'ai perdu un autre 150 000 dollars. J'ai eu à faire une vidéo là de susciter notamment en crypto-monnaie. Crypto -monnaie. donc, j'ai eu chaud à ce niveau-là parce que euh, j'avais fait un investissement crypto-monnaie qui a explosé à la hausse. Heureusement, j'ai pu retirer partie de mon capital. J'ai réinvesti par la suite et la crypto-monnaie qui s'appelle notamment Luna s'est crachée en moins de 24-48 heures. Elle s'est crachée donc ça m'a fait perdre profit en fait. La troisième perte que j'ai eu, c'est tout simplement lié à, ben, à la récession. En fait, à la récession, tout est à la baisse, c'est-à-dire la bourse. J'ai beaucoup investi en bourse, donc la bourse, on parle de moins 15-20%. L'immobilier également, euh, j'ai perdu en valeur immobilière. Pourquoi Parce que ben, les prix de l'immobilier liés à la hausse des taux d'intérêt a tout simplement diminué. Donc, ça fait que la valeur de vos parcs immobilier a un peu diminué. Mais si je te dis ça, surtout ce troisième point, c'est pour ne pas te faire peur vis-à-vis -vis de l'immobilier ou même vis-à-vis -vis de certains types d'investissements. Parce qu'en fait, les investissements, c'est cyclique. En fait, tout est cyclique, en fait, dans le sens où ça ne peut pas monter éternellement. Ça, monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça baisse lié à une correction et après, ça repart à la hausse. Donc, ça fait que perdre en termes de patrimoine dans une situation comme celle-ci, tout dépend de comment tu vois les choses en fait. Donc, certaines personnes vont mal le percevoir, d'autres personnes vont voir ça comme une opportunité. Aujourd'hui, malgré le fait d'avoir perdu, par exemple, en termes de valeur immobilière, en termes de patrimoine immobilier, je me dis, c'est une bonne occasion pour moi également de pouvoir m'enrichir davantage. Pourquoi Parce que bah, tout est à la baisse. Tout est à la baisse. Donc là, c'est comme si tu achètes à bas prix. Et comment acheter à bas prix Et c'est là où je vais en venir. Comment acheter à bas prix dans une situation comme celle-ci Regarde ce qui se passe actuellement, c'est que tout le monde panique. Pour ceux qui connaissent pas Pub, tout le monde panique. C'est la pub où je suis dans mon bureau en train de parler de financement créatif. Tout le monde panique. Pourquoi Parce que bah, les médias véhiculent un certain message qui influence d'une certaine façon, en fait. C'est-à-dire qui n'influence pas d'une très bonne façon, dans le sens où. Hein, on va te dire que l'immobilier c'est pas une bonne chose, pourquoi? Parce que bah les prix ont augmenté. On va te dire que le crédit c'est pas une bonne chose, pourquoi? Parce que bah, les taux d'intérêt ont augmenté. On savait que la plupart des personnes qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas tout simplement aller chercher des liquidités. Elles ne vont pas non plus aller investir, parce que du coup dans les médias on leur dit de faire ça. On leur dit que c'est pas une bonne chose. On leur dit que c'est dangereux. Et là du coup tu vas avoir ton voisin qui va te dire la même chose. Tu vas avoir ton ami qui va te dire la même chose. Tu vas avoir le Uber même qui va te dire la même chose. De Ne surtout pas investir. Et es tu déjà posé la question de savoir mais à quel moment les entrepreneurs les plus successful, les investisseurs les plus successful se sont enrichis C'est dans des situations comme ça, c'est dans des situations incertaines. Certes, ils sont peut-être un peu, je ne vais pas dire dangereuses, mais voilà, ça peut, ça peut faire peur. Mais beaucoup d'entre eux te diront que c'est le moment, c'est le moment d'investir. Je te donne juste l'exemple de l'immobilier, très simplement. Là, les prix de l'immobilier ont baissé de l'ordre de 10 à 20 dans certains cas. Et il n'y a pas plus tard qu'hier, je regardais un article d'un partenaire à moi qui me l'a envoyé. Le Canada a besoin de 22 millions de logements d'ici 2030. 22 millions de logements, c'est-à-dire qu'il y a une crise du logement au Canada. Et en plus de ça, il y a une forte immigration. L'immigration est tellement forte que, ben, voilà, il n'y a pas assez de logements pour loger certaines personnes. Si tu vois ça sur le long terme, tu comprends où je vais en venir. C'est que dans tous les cas, les prix de l'immobilier vont continuer d'augmenter sur le moyen long terme. Sur le moyen long terme, parce que dans la mesure où l'offre de logement est inférieure à la demande, les prix montent. Logement, donc plus l'offre est petite et rare et plus la demande est forte, plus la valeur de cette offre-là augmente, tout simplement. Donc là, tu arrives à un instant très, très, très crucial. En fait. C'est-à-dire que c'est un moment très, très, très particulier dans le sens où pendant un laps de temps, c'est-à-dire pendant les 2-3 prochaines années, tu peux bénéficier du fait d'acheter de l'immobilier moins cher. Pourquoi Parce que tu as les taux d'intérêt qui ont augmenté, tu as tout ce qui se passe dans l'économie, etc. Donc la plupart des personnes n'ont plus confiance en immobilier, mais là c'est le moment d'acheter de l'immobilier moins cher. C'est le moment également d'aller chercher des liquidités. Je dis ça pourquoi Parce que les personnes vont dire oui, les taux d'intérêt sont élevés. On a développé un bootcamp où on apprend aux personnes à aller débloquer du 100, 200, 300, voire du 300 000 de financement créatif. Oui, les taux d'intérêt sont élevés. Ça ne veut pas dire que cet argent va être utilisé pendant que les taux d'intérêt sont élevés. Qu'est-ce qui lui dit que les taux d'intérêt ne vont pas diminuer par la suite Mais la personne qui aura débloqué son 100 000 lorsque les taux d'intérêt auront été élevés va attendre tranquillement. Le jour où les taux d'intérêt vont baisser, lui, il aura son 100 000 Et le jour où les taux d'intérêt vont baisser, tout le monde va retourner voir les banques. Pourquoi Parce que l'argent est moins cher. Et c'est là que bah, ça va être plus compliqué. D'obtenir du financement parce que bah, là, il y aura beaucoup, de, y aura, tout le monde voudra du financement, mais toi, tu auras été prêt en amont. Et le fait d'avoir les liquidités va te permettre, du coup, de pouvoir les déployer rapidement et d'acheter de l'immobilier moins cher qui va s'apprécier par la suite. C'est la raison pour laquelle tu dois être prêt et c'est la raison pour laquelle, à travers cette vidéo, j'ai un message à te faire passer. C'est qu'on a lancé un mouvement qui s'appelle anti-récession. Si tu n'es pas au courant, on rentre en phase de récession. Mais sache que pendant une phase de récession, il existe des stratégies pour combattre la récession. Si je te dis que la plupart des millionnaires se sont faits pendant les crises, c'est qu'ils ont fait des choses qui fonctionnent, des choses dont nous avons la connaissance, dont nous avons partagé la connaissance à certains de nos participants et qui aujourd'hui sont, pour certains, multimillionnaires en patrimoine immobilier. Et c'est cette oui. stratégie que je souhaite te partager aujourd'hui à travers cette vidéo. Et crois-moi que les participants qu'on a accompagnés il y a de ça quelques années, je ne vais pas dire qu'ils m'en voudront, mais aujourd'hui, les participants que j'accompagne et potentiellement, ça peut être toi d'ici quelques jours ou d'ici quelques mois, vous avez plus de chance que nos anciens participants. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans une période historique où les prix sont à la baisse. Et on attendait ce moment depuis très longtemps. Dans le sens où bas, les personnes qui auront le plus de liquidités vont pouvoir saisir les meilleures opportunités à moindre coût. Donc, on a créé ce mouvement-là où on t'apprend tous les mois à travers deux événements. Dans un premier temps, comment débloquer et deuxièmement, comment investir à ces liquidités là, dans des actifs anti-récession notamment à travers l'immobilier. Et par la suite, on parlera même de tout ce qui est assurance, etc. Ça, ça, ça fera l'objet d'un autre événement et d'une prochaine vidéo. Donc, si cette vidéo a intéressé, ce que je t'invite à faire, c'est de me dire ce que tu en penses dans les commentaires, de, de me dire comment est-ce que toi tu te prépares à la récession. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de plan d'action, si tu n'as pas de feuille de route, si tu n'as pas de stratégie en vue de contrer la récession, sache que ça va être très très très compliqué pour toi. C'est vraiment que j'ai même remarqué ici si au Cameroun, c'est-à-dire que les prix ont tellement augmenté que même... Le soir du nouvel an, je me suis dit que c'est la première fois qu'il y a très peu de personnes qui font la fête en fait. Moi j'avais l'habitude de voir des personnes courir dans tous les sens, les bars, de la musique de partout. Là tout le monde était calme parce que c'est chaud. Et chaud pourquoi Parce que bah, tout augmente en fait. Et c'est chaud pourquoi Parce que les personnes ont peur. Certains ont peur pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de liquidité. Certains ont peur d'investir, certains voudraient même investir mais n'ont pas de liquidité. C'est là où toi tu peux tirer ton épargne du jeu en ayant des liquidités nécessaires pour les déployer le moment venu. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre à investir. Ça me fera plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et de Croix de Ciao